Bonjour, cette vidéo vous décrit le défi 3 d'enregistrer un son personnel. Alors, je commence par ajouter un bloc de Makey Makey pour faire partir mon programme. Je vais me permettre de le mettre un peu plus gros pour qu'on le voit bien. Toucher la barre et je vais choisir la flèche par en bas lorsqu'elle sera pressée pour faire partir mon programme. Pour enregistrer un son, un son personnel, je prends le troisième onglet. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en bas à gauche, vous verrez apparaître le micro que je vais sélectionner. Donc ici, je vois qu'en parlant, mon niveau de son est suffisamment fort et je peux enregistrer ma citation. La, fra... la... la créativité est contagieuse. Faites la tourner. C'est une citation d'Albert Einstein. Maintenant, je ne suis pas satisfaite et je me suis reprise, donc je vais garder seulement cette partie-là. Je peux me réécouter. « La créativité est contagieuse. Faites la tournée. » C'est une citation d'Albert Einstein. Je vois que je peux encore couper un peu plus et je vais sauvegarder comme ceci. Je vais mettre le nom de mon enregistrement, qui ici est une citation. C'est pratique surtout lorsqu'on enregistre plusieurs sons. Alors, maintenant que c'est fait, je vais revenir au code. Et lorsque je vais prendre dans les blocs du son, jouer le son jusqu'au bout, je vais aller choisir avec le menu déroulant la citation. Alors en pesant sur la flèche par en bas, mon programme va partir. « La créativité est contagieuse. Faites la tourner. C'est une citation d'Albert Einstein. Maintenant, vous savez comment ajouter un son personnel. Alors, bonne expérimentation!